Comment utiliser ce site? Bienvenue aux Ateliers sur demande Instant Workshop, un site de cours concis gratuit et ouvert sur les compétences numériques pour l'enseignement supérieur en français et en anglais. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser ce site. Tout d'abord, tout le contenu sur Ateliers sur demande Instant Workshops est disponible en français et en anglais. Où que vous soyez sur le site, vous pouvez à tout moment passer d'une langue à l'autre à partir du menu du « haut. La page d'accueil répertorie toujours les trois ateliers les plus récents. C'est donc le moyen le plus rapide de vérifier le nouveau contenu. De plus, juste au cas où vous regarderiez cela depuis la page « Atelier » sur YouTube, sachez que la page d'accueil contient également cet atelier d'introduction. La page Atelier répertorie tous les ateliers disponibles et vous permet de rechercher également ceux que vous souhaitez visionner spécifiquement. La zone de recherche des ateliers recherche les titres, les catégories et les balises et les résultats de la recherche sont mis à jour au fur et à mesure que vous tapez. Vous pouvez également effectuer une recherche en sélectionnant une catégorie de compétences numériques dans le menu déroulant des catégories ou une balise descriptive dans le menu déroulant des balises. Chaque atelier sur la page Atelier est représenté par une carte contenant le titre, les catégories de compétences numériques auxquelles il appartient, la durée de la vidéo de l'atelier et le nombre de fois que la vidéo a été visionnée. Sélectionnez une carte pour ouvrir un atelier. Tous les ateliers ont la même structure, commençant par le titre, suivi d'une courte description de l'objet de l'atelier. Vient ensuite la vidéo de l'atelier présentée dans Able Player, lecteur multimédia très accessible. Avec Able Player, vous pouvez activer ou désactiver les sous-titres avec le bouton des sous-titres. Vous pouvez afficher ou masquer la transcription interactive de la vidéo avec le bouton de transcription. Je reviendrai bientôt sur la transcription interactive. Vous pouvez également accéder à des sections spécifiques de l'atelier avec le bouton des chapitres. Bien que nous ayons pour objectif de garder les ateliers courts et ciblés, nous voulons toujours vous donner des options quant à la façon d'exploiter au mieux le contenu. C'est ainsi que certains apprenants peuvent préférer visionner des vidéos complètes, tandis que d'autres peuvent préférer sauter les introductions et passer directement aux instructions. Vous pouvez également ajuster la vitesse de lecture vidéo avec les boutons plus rapides et plus lents, représentés par un lapin et une tortue. Par exemple, je préfère pour ma part regarder généralement des vidéos à 1,5 fois la vitesse normale lorsqu'elles sont en français, mais je les ralentis à 0,75 fois la vitesse lorsqu'elles sont en anglais. Vous pouvez sélectionner le bouton plein écran pour afficher la vidéo en plein écran ou vous pouvez afficher la vidéo intégrée à la page et suivre la transcription interactive juste en dessous de la vidéo. Les transcriptions interactives sont une fonctionnalité fantastique des BullPlayer. Vous pouvez utiliser la transcription pour lire ou revoir le contenu parlé de la vidéo. Vous pouvez également sélectionner n'importe quelle partie de la transcription pour passer à cette partie de la vidéo. La vidéo et la transcription interactive sont suivies d'instructions écrites ciblées pour les apprenants qui préfèrent lire ou apprendre par la pratique plutôt que de regarder ou d'écouter des vidéos. Les instructions écrites fournissent les mêmes étapes que les vidéos. Vous pouvez donc utiliser celles que vous préférez ou les deux. Après les instructions, une courte section de révision vous permet de vérifier et de consolider votre apprentissage. Cela consiste en une tâche d'apprentissage qui consiste souvent à terminer avec succès ce que l'atelier vous demande de faire. Et une question de révision, généralement à choix multiple, pour confirmer que vous avez compris l'idée centrale. Après la section de révision, vous trouverez des documents Word et PDF téléchargeables et imprimables, contenant la transcription complète de l'atelier les instructions écrites et les questions de révision au cas où vous préféreriez travailler à partir de documents plutôt qu'un navigateur Web. Certains ateliers proposent également des liens vers des sites externes, à condition que ces sites soient disponibles en français et en anglais et qu'ils proposent des informations de qualité. Enfin, certains ateliers font partie d'une série. Lorsqu'ils le sont, les autres ateliers de la série seront listés au bas de la page. Afin que vous sachiez à quoi vous attendre à chaque fois, voilà en une seule page la structure cohérente de chaque atelier, consultable sur Atelier sur demande Instant Workshops. Par ailleurs, une page à propos fournit un peu plus d'informations sur la pensée et les personnes derrière Atelier sur demande Instant Workshops. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions pour de futures leçons, sachez qu'il existe également un formulaire de contact. Saisissez un nom, une adresse de courriel et un message. Confirmez que vous n'êtes pas en fait un robot, puis sélectionnez « Envoyer ». Et voilà comment utiliser ce site. J'espère qu'Atelier sur demande, Instant Workshops, vous offrira des expériences d'apprentissage riches et positives. Merci.